Elle, c'est Marie. Et lui, c'est Philippe. Tous les deux vont participer à un échange. Marie va passer une semaine en Allemagne. Et Philippe Je pars en France pour CIMA. Au lieu de prendre un dictionnaire classique, tous les deux ont décidé de télécharger l'application Mobidico. À travers le menu principal, ils découvrent toutes les fonctions. Le moteur de recherche libre, les glossaires, les favoris, le jeu de vocabulaire et les cartes flash. Super le moteur de recherche libre dépannera Marie lors des problèmes de communication en Allemagne. Quant à Philippe, il s'intéresse surtout au glossaire En Frankreich Mobile, qui l'aidera pour des questions d'organisation. En parcourant le vocabulaire, Philippe découvre l'infobule, qui lui donne des renseignements complémentaires autour des particularités culturelles. Pendant que Philippe s'organise, Marie parcourt le glossaire et enregistre quelques expressions dans ses favoris. Ses expressions favorites sont classées par ordre alphabétique, thématique et chronologique. Les cartes flash permettent à tous les deux de s'entraîner et de tester leurs connaissances. Et finalement, Marie et Philippe tentent d'obtenir un maximum de réponses justes au jeu de vocabulaire. L'application s'utilise même sans Wi-Fi, mais surtout, Mobidico est gratuit et déjà disponible. A toi de le découvrir